Je viens du Venezuela. cela et euh, je suis venue ici à, à Lyon pour apprendre le français afin de pouvoir poursuivre ma carrière professionnelle dans les relations internationales et les droits. Euh, Lyon, situé au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes, un lieu privilégié pour apprendre la langue française, mais aussi, bien entendu, pour découvrir ou redécouvrir les très nombreuses facettes de la culture française. Je suis arrivée ici en 2019 parce que j'aime la France, J'aime la langue française, ça a été la meilleure expérience que j'ai eue dans toute ma vie. En venant à l'ILCF, vous allez non seulement pouvoir suivre un enseignement de qualité, mais vous allez également pouvoir bénéficier de l'ensemble des qualités de cette ville lyonnaise et des nombreuses facettes qu'elle revêt. Je ne connaissais pas Lyon avant de venir ici en France. Et Lyon a la réputation d'être une ville pour les étudiants. C'est ça qui m'a attiré l'attention. C'est pour ça que je suis venue ici, parce que je savais qu'ici en France et spécialement à Lyon, il y avait plus d'opportunités pour moi de devenir un professionnel exceptionnel et oui, en fait, d'avoir un meilleur futur. L'ILCF est une composante de l'Université catholique de Lyon et à ce titre, eh bien, elle bénéficie de l'ensemble des services que l'on peut attendre d'un campus universitaire. Très concrètement, des locaux situés au cœur de la ville de Lyon, Également des espaces de restauration, une bibliothèque euh, ou encore des éléments liés à la santé ou euh, au logement. Tout un ensemble de services euh, pour les étudiants, les apprenants internationaux. C'est un élément qui est très très important dans notre capacité d'accompagnement des apprenants. L'ILCF, il y a un certain magique il y a des différentes nationalités, donc c'est incroyable quoi, de, de connaître des personnes de différents pays, des cultures diverses de partager des traditions, de partager des opinions, de connaître en fait l'histoire de, de chaque pays. Nous sommes en mesure de leur apporter un soutien à la fois pour ce qui est de l'accompagnement pédagogique aussi pour ce qui est de l'accompagnement culturel. Enfin c'est l'innovation pédagogique, c'est l'immixion très direct du numérique dans l'ensemble des enseignements avec tout un ensemble de logiciels par exemple auxquels nous faisons appel y compris dans le cadre de cours en présentiel. C'est un élément très très important pour nous et qui nous permet de nous différencier et de montrer notre capacité à innover constamment dans ce champ de l'apprentissage de la langue et de la culture française. Et l'ILCF a été euh, super um pour les connaissances de français, pour la culture, non seulement pour la langue, mais, mais aussi toutes les traditions, la, la, les langues de la rue, qui sont oh, difficiles à comprendre. Euh, J'ai développé mon, ma écriture, mon, ma art oratoire. Ça m'a donné aussi un, un point de vue différent et m'a ouvert les yeux sur une perspective que je n'avais pas avant. L'ILCF, c'est aussi depuis euh, plus de 30 ans, un centre d'examen officiel reconnu par l'État français et qui permet à ceux qui le souhaitent d'obtenir un diplôme d'études en langue française ou un diplôme approfondi de langue française, qui euh, sont des euh, diplômes reconnus. Si j'ai un conseil à donner euh, aux étudiants ou à, aux personnes, à les personnes qui, qui veulent étudier la langue française, ça serait de vous ouvrir à de nouvelles traditions, coutumes, à, à l'histoire de, de la France, de, de la ville, et vraiment apprécier ce qui est la, la magie du français et Lyon.